Bien le bonjour tout le monde. Oui, je reviens comme ça. Eh, hey, je te jure, l'autre jour, j'ai upload la vidéo coup de gueule. Et quand j'ai fini de l'upload, j'ai regardé, j'ai vu à ah, février combien d'uploads 4 4 vidéos en un mois et demi Bon, fallait pas trop m'en vouloir. Vous avez bien encore, mes frères Oui, ben voilà, enfin, ma première vidéo sur Warzone. Bon, je vais pas spécialement m'excuser d'avoir rien branlé en février. Hein, J'avais pas spécialement ni d'envie ni d'idée, mais c'est pas très grave parce que du coup, j'ai pu travailler sur ce que je voulais faire pour après. Et j'attendais surtout le mode Warzone parce que bon, vous avez dit que je connaissais la date. Effectivement, je pouvais déjà vous dire que c'était le 10 mars depuis un moment et c'est par exemple, juste pour une fois, vous me connaissez je me suis pas précipité pour faire la vidéo le plus vite possible, habituellement vous me connaissez j'essaye de profiter un petit peu du truc et cette fois j'ai décidé de faire l'inverse, à savoir attendre, voilà, la sortie, tester le truc, prendre le temps, donc là par exemple j'ai fait bien 3 heures de jeu euh, dessus, j'ai déjà un ou deux, un top 1 j'aimerais bien à dire un ou deux top 1, tu sais, le menteur youtubeur comme quand, ouais on m'a beaucoup demandé donc, histoire de pouvoir aborder un sujet que t'as envie de dire, même si jamais personne t'a jamais demandé même si jamais personne t'a demandé, bien sûr donc cette fois j'ai passé quelques heures dessus Je vais pouvoir vous donner mon avis euh, Les points forts de ce jeu Pourquoi je l'apprécie Parce que je l'apprécie Et puis voilà, attends, donc après c'est tout hein, Ça fait déjà un bon programme, en plus là on commence à être au printemps à Lyon, bon bah on assoit encore notre dominance En tant que meilleure ville de France Excusez-moi, moi, euh, moi l'été il fait trop chaud, l'hiver il fait froid Le printemps c'est numéro 1 L'été deuxième, l'automne troisième et en 4 c'est l'hiver Attends frère, ciel bleu Les berges pleines, ça te donne juste envie d'aller enchaîner Les mousses en terrasse Oui je suis encore un beauf Qui appelle la bière la mousse. Ah, réellement, il n'y a pas meilleur que le printemps, les premiers open air, les gens qui sortent, les. J'allais dire quelque chose qui allait me rendre célibataire. Donc, je pense qu'à partir de ce moment-là, vous pouvez capter ce que j'allais dire. Ça va, on rigole. Bref, bon, bah écoutez, c'est parti, Warzone. Let's go C'est sur cette superbe animation, que me voici dans ma première game sur. Euh... Ce BR, voilà, ça me fait, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Tenez, regardez, on va drop Stadium. La, la map est immense. Hein. Je sais pas si vous avez déjà vu une vidéo, je pense que si vous avez peut-être au moins vu celle de Sky, mais la map est vraiment immense. Il y a quelques véhicules, etc. Mais et là, du, du coup, j'ai, euh, j'ai demandé. Oh non, oh les fils de pute, oh les bâtards, bâtards de vos morts, va. Je vais parler comme Jean-Paul mon frère. Regarde, ouais, je, je, je mets un point et après. Vous mettez pas de points pour dire non on va pas là et donc je me retrouve tout seul, non Bon ça c'est forcément un des côtés les moins dingues du BR, c'est que euh, pour l'instant il n'y a pas de mode only solo. Donc euh, du coup euh, tu peux jouer en solo et en duo mais ça va te compléter ou alors tu devras faire du 1v3. Donc tu peux faire ne pas remplir mais... On va dire que faire du 1v3 c'est pas forcément Optimal, ils sont partis où Ok mais ils sont, ils sont Vraiment à des kilomètres de moi, je suis dans une sauce C'est terrible, bon du coup ouais J'attendais vraiment ce BR, hein. je l'attendais tout simplement Parce que euh, ça fait euh, Une nouveauté en plus, c'est gratuit, j'étais au courant En plus que les personnes qui n'ont pas le jeu Pourraient y tester, je trouvais ça lourd tu vois parce que Bon euh, Blackout je le trouvais sympa, bon je vais pas répéter Ce que j'ai dit dans ma dernière vidéo mais le fait que Tout le monde puisse le tester ça impacte directement Le, euh, la durée de vie De celui-ci tu vois, et non vraiment ce BR Du coup j ai, j ai, au début j'avais entendu un peu les trucs d'argent etc j'avais un peu peur Je me disais attends ils ont pas fait encore leur Leur innovation activisienne chelou Tu vois qui, qui te pourrissent l'essence du truc Mais au final ce BR est cool Et surtout il est pas comme les autres c'est-à-dire qu'il a plusieurs choses qui le démarquent et qui le rendent assez sympa à jouer. Bon, il y a un abonné qui m'a mis un tweet qui résumait bien la chose, donc je vais juste reprendre son tweet en train de trouver quelqu'un. Le BR est bien pensé. Il m'a écrit. Il m'écrit at X Ça aurait pu être at X mais voilà, X Donc le BR est bien pensé. Le loot est rapide, voilà, le loot est très rapide. Il n'y a pas d'inventaire, et ça, oh mon dieu, qu'est-ce que c'est bien. Parce que sur Blackout, il y a bien un truc qui cassait la tête. C'était l'inventaire. Surtout quand t'es sur console et tout, tu vois. Tu connais les BR classiques où tu un inventaire à n'en plus finir avec double A. Armes, accessoires, shield, de, de popo, etc. D'ailleurs, les popos T'en as, mais pas beaucoup. Quand je dis pas beaucoup, c'est dans le sens où tu peux pas stack les soins. Tu peux pas avoir 18 stimulants, des bandages ou des, des, des trucs comme ça. Et c'est plutôt pas mal. Ça évite, tu vois, en fin de zone, de pouvoir un peu abuser de ça. Même si du coup, t'as les plaques d'armure. Alors, les plaques d'armure, pour ceux qui qu ne savent pas comment ça marche, euh, tu spawns avec deux, donc tout le monde en a. Et puis une fois que t'en as une, comme là je viens de ramasser, hop, tu te la mets. Et vous regardez en bas à gauche, voilà, je vais avoir trois stacks d'armure. Donc ça va pouvoir me permettre de sponges, hein, concrètement. Concrètement, ça va pouvoir faire de moi une petite salope. Voilà, comme ça c'est dit. Et c'est le petit avantage, mais en dehors de ça, même. Si on peut derrière transporter des plaques sur soi, donc par exemple ça c'est un des côtés un petit peu, on va dire cheaté si c'est bien géré. Enfin une fois que les gens sauront bien le gérer, parce que tu connais, hein. là là on est sur les deux trois premiers jours, les gens ils connaissent pas tous les trucs op donc forcément c'est jouable. Mais quand dans euh, je sais pas deux mois les gens connaîtront, on va dire, il euh... oh, y en a qui s'est fait d'âme. Quand ils connaîtront les trucs un petit peu abusés, ce sera pas la même chanson. Donc il y, y a des trucs là-bas. Bon je vais les rusher mes alliés se en sont fait défoncer donc on... je suis seul tout. C'est pas bien passé. Et voilà, bienvenue dans le goulag, mes hey Bon, je vais pas vous représenter ce que c'est, ça permet en gros... Je vais pas vous représenter ce que c'est... Non, ça permet très rapidement de pouvoir euh, re respawn ok Grâce à ça, vous pouvez, si vous gagnez votre R1, réapparaître. Donc, ce qui fait que même s'il y a 150 joueurs, avec les 75 qui spawnent, ça te fait un berg à 225 joueurs. Et plus tu meurs tard, voire jamais, mais plus tu meurs tard, mais mieux c'est pour toi en quelque sorte. Parce que tu peux être replacé avec tes alliés dans une file late game où tu peux récupérer du stuff quand même assez rapidement. En plus, tu peux jeter des cailloux sur les types, voilà. Et si tu touches le caillou, ça coupe la régène. Alors attention. Donc c'est cool, tu vois, ça, ça change du truc. Euh, tu chopes la carte de ton allié, tu vas le jeter, un... jeter dans un tombeau... Oh j'ai touché Oh non mon allié s'est fait fumer Oh quel débile C'est un menteur Allez on va repartir au combat Même si je vais être tout seul, ça va être chaud pour gagner cette game Allez Retour Bon, j'ai un allié avec moi du coup, il est où Ah il est dans les airs avec moi Bon écoutez, on va aller là Ah non il est pas dans les airs, il est en bas Bon, je vais aller juste là. Du coup, non. Pour en revenir, pas d'inventaire relou, les armes, etc. C'est assez clair. Pour peu que vous ayez joué à Modern Warfare, il n'y a pas réellement de grandes surprises. Tu vois, c'est tranquille. En plus, il n'y a pas toutes les armes. T'as quand même une bonne variété, mais les combos restent assez simples. Le système d'argent est bien pour pouvoir permettre de respawn encore une fois un allié. En haut, si vous allez à, regardez en haut à gauche, là sur la map, si vous allez à la cagette, euh, le truc de la cagette, il y a des machins à acheter. Donc ça peut être, euh, ça peut être des plaques d'armure, donc pour pouvoir vous remettre du shield, voilà. Donc c'est ici. Voilà, là. Donc regardez, station de ravitaillement Vous prenez, et là voilà, plaque d'armure c'est pour avoir du shield Tourelle, bon bah voilà, euh, frappe à dispersion Ça c'est des streaks, donc euh, je reviendrai un petit peu plus tard dessus Masque à gaz c'est pour pouvoir prendre Un petit peu moins les dégâts du gaz Kit d'auto-réanimation c'est que si t'es à terre tu peux te remettre tout seul, boîte de munis et marqueur de largage Tactique, le largage tactique c'est un truc Où en gros ça peut vous permettre De choper une des classes que vous avez fait en multi Donc c'est à dire que si vous faites votre classe en multijoueur Vous la préparez en vous disant je peux en utiliser Un dans le BR, et un dans le BR par exemple, avec, euh, avec, par exemple un sniper et une air ça peut vous permettre d'avoir un loot qui est très très bien chargé et qui va vous mettre euh, Super bien donc c'est assez cool vraiment Il y a encore le gameplay Call of Duty que je trouve assez cool Pas de stack euh, de, de, de Santé même si effectivement euh, Tu peux avoir beaucoup de stacks d'armure donc à savoir tu peux avoir 3 plaques d'armure plus 5 sur toi Donc 3 que tu portes plus 5 sur toi et en plus Vu que ça se met quand même assez rapidement Ça peut permettre de rendre un petit peu malade hein Genre tu tires sur un bonhomme il se remet euh, ses 3 Plaques d'armure en quelques instants et puis derrière et Ça il redevient increvable ça peut devenir Ça peut rendre un petit peu fou je, je le conçois Et un des autres trucs cool c'est c'est c'est... I believe I can... Voilà. Bon, c'était pour le fun. Bon, oh, bien sûr, il va manquer certaines choses, hein, et on verra comment ils vont gérer, euh, en mettant un éventuel système de division, tu vois, peut-être un battle pass, peut-être des saisons, etc. Mais, là, en l'état, je trouve sincèrement, euh, c'est un avis, euh, à part pour des raisons externes au gameplay, comme par exemple le fait que le jeu tourne pas, peut-être pas bien sur PC ou quoi, pour un BR gratuit, je pense qu'on peut objectivement dire, et c'est mon avis, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous pensez le contraire, et pourquoi que c'est pas un mauvais BR, ok Il va manquer des trucs, il est pas parfait, mais le le gameplay je le trouve bon, il euh, y a plusieurs bonnes idées qui rendent le truc assez sympa bon voilà ben même si je suis en train de courir je croise pas grand monde bon vous vous doutez bien que c'est la particularité de cette game mais globalement ouais je pense qu'objectivement on peut quand même reconnaître que c'est euh, réussi sur la forme maintenant il va falloir que ce soit aussi réussi sur l'entretien, c'est un peu comme quand tu te maries avec une femme, ça peut être réussi sur la forme si l'entretien est raté elle fait la taille d'un Q7 au bout de deux mois de mariage c'est pas top tu vois bon j'aime bien imaginer mes conneries, bon bah écoutez maintenant on va se concentrer on va essayer de croyer types. A terre mon chien, à terre, il y a son pote là. Il y ses... Ah, il y a son pote, je vais le rusher Hop là, t'es para, t'es para, t'es para, t'es para. Eh oui les connards, allez à terre. Hop. Non, donne-moi ça. Donc voilà, le loot est assez facile, quoi, tu vois, il n'est pas trop casse couilles. Et même un branlot comme moi peut double kill des bonhommes comme ça, ouhou Non, le fait que ce soit un gameplay code, voilà, ça me fait trop plaisir. Ah, je suis trop content Le gameplay de ce mode à faire, et bien, en plus, il n'y a pas de SBMM, il y a déjà du cross platform Non, le truc est sorti aux petits oignons, tu vois. Bon, on va essayer de re rejoindre notre allié, hein, parce qu'il est quand même grosso modo un peu loin, il s'en bat les couilles de moi. Mais aussi parce que je suis pas dans la zone, mais ça, je le dis pas. Je l'ai touché. Duel de sniper, hein. Mais moi j'ai une fal. Allez, on va se casser. Et voilà, il est dead, putain, mais... On peut compter que sur soi-même dans ces jeux. Il va me manquer 3000. Oh putain de merde. Oh là là. Oh, j'ai pris la sauce. Il me reste trop peu de vie. J'ai pas de plaque d'armure. On va essayer d'aller prendre le largage tactique là-bas. Oh là là là là. Largage tactique plus gaz, c'est la merde. En plus, J'ai pas assez pour le respawn. Pour l'instant, en gros, ça coûte 4500 dollars de... de respawn un allié qui est mort après... Oh non, le largage tactique, c'est... Ah non, ça va. Voilà, ça. Il va me manquer un peu de chill pour pouvoir être réellement bien. Il reste 60 personnes. J'ai fait 3 kills pour l'instant. Mon record est en de 9 pour le moment. Et ce qu'il faut savoir en fait sur la zone, c'est que la zone elle va de plus en plus vite. Surtout en late game, elle est faite pour que de telle manière que à la fin, il n'y ait pas énormément de camp Parce qu'à la fin, les zones durent pas longtemps. Donc du coup, ça oblige les gens à se rapprocher et les kills à se faire et les parties à euh, se terminer rapidement. Même si au début, on va pas se cacher, elle est un peu lente. Je trouve que c'est un système sympa pour. Je crois que avec Paris, je crois, si je pas de bêtises. Je trouve que c'est un système simple et sympa pour pouvoir perdre tu vois, au game de pas s'éterniser sur la fin et pas aux genre de pas forcément trop camper, tu vois. Voilà. Hop, petite plaque d'armure. Bon, c'est qu'une seule, mais ça me remet bien. Hop. Et là, par contre, du coup, je suis à côté de ça, et là, techniquement... Ah, et voilà, ils ont quitté la partie, c'est chiant. Bon, je vais me prendre un drone, regardez, avec 4000, et je vais prendre de la plaque d'armure, voilà. Donc, en fait, acheter 5 plaques d'armure, ça me permet de me remettre full shield, et vu que j'ai du drone... Hop, voilà, il va m'en rester 3, donc c'est nickel, et... Oh, petite pépé bison, au lieu du RPG, hop, on va la prendre. Il reste 17 secondes pour la zone, il reste 53 personnes, c'est quand même déjà pas mal, et moi je suis tout seul en plus, donc... Donc je vais devoir faire des rv v 2 des 1v3, quoi. Et là, c'est plutôt pas mal, en plus j'ai un drone, et ça, par contre, je trouve ça un petit peu cheaté, tu vois. Le fait d'avoir les frappes et les drones, quand les gens ils seront y jouer, les late games vont euh, un peu ressembler à rien, dans le sens où euh, il sera beaucoup de gens qui euh, se stackeront avec des streaks... Ok, là, je suis un 1v3. Ah je suis en 1.23, faut que je gère. Il y a une team devant moi. Ok, elle va prendre le. Hop là, je me cache. Elle va prendre le. La voiture. Attends, je vais avancer. Attention, le drone plus de carburant. Retour à la base pour oh oh Oh putain Merde Merde, du coup je suis dans le gaz Oh je suis con, oh je suis con. En plus j'ai jeté mes stimulants, oh merde je suis débile Oh si je meurs du gaz je vais avoir l'air malin Non non non, on va courir tout droit, tant pis Alors ah, du coup ouais c'est vrai que les late games avec Les drones etc, ça peut donner quelque chose De pas dingue dans le sens où ça peut donner des types Qui vont gar prendre des killstreaks Tu vois, stacker l'argent et puis à la fin choper Des frappes et des drones et euh, faire des late games euh, Un petit peu bizarres à coups de frappes et de drones Ce qui n'a un peu pas réellement de sens Tu vois, ça, ça, ça peut être, tu vois j'essaie de te critiquer aussi Un peu, ça peut être le contre-coup Et bref globalement je trouve ce BR quand même assez réussi Donc n'hésitez pas, téléchargez le, essayez-le, même s'il est très très lourd. Enfin, s'il est très très lourd, je parle en giga. Dans tous les cas, il est gratuit, même si ça vous plaît pas. Vous n'y aurez perdu que du temps, grand max. Et même si le temps, c'est de l'argent. <rire> oh, il y a quel... oh. On va se mettre un peu à l'abri. Le truc, c'est que là, je peux pas avancer, parce que eux, ils seront au top. Donc, on va essayer de se mettre également au top. Côté... Top, côté zone. Oh, je suis pas bien. Oh, je suis pas bien. On va se double plaquer là, et on va falloir trouver euh, du stimulant, ah c'est bon. Je savais pas que la plaque elle te remettait aussi de la santé. Et là regardez il reste que 40 secondes avant de devoir se rebarrer, oh. Ok. J'ai pété une de, un de leurs shields, on va essayer de les rusher maintenant. Oui je sais c'est le mec solo qui va rusher en 1v2, 1v3. Oh je suis dans la merde. Là la zone en plus elle arrive et la zone elle pique maintenant. Et moi j'ai plus grand chose, j'aurais peut-être pas dû leur tirer dessus, ça aurait été plus intelligent de ne pas le faire. On va y aller doucement, faut jouer intelligemment. Allez on passe par le top, ok il y a une voiture à gauche et il y a des ennemis dedans. Ok très bien ils ont pris leur voiture, moi je suis tout seul. C'est vraiment dommage que mes alliés n'aient pas attendu de voir si je pouvais les respawn, ils ont pas cru en moi vu que j'étais tout seul. Mais techniquement même si vous perdez votre goulag ou si vous mourrez une nouvelle fois après le goulag, vous pouvez encore venir contre de l'argent tu vois. Et là, on se remet des plaques Wouh 5 kills, les gars, attention On va peut-être pas réussir à gaguer la game, mais en tout cas, on est en train de faire quelque chose de sympathique Là, on les emmerde bien On les emmerde bien C'est quoi, les bails Là, je suis full shield Je suis bien, j'ai pas de shield supplémentaire, malheureusement, il m'en faudrait peut-être un en plus. Il reste 27 personnes, 14 équipes... 14 équipes, 27 personnes Si on m'enlève moi, ça fait 14 Enfin, 13 et 26, donc ça fait que une moyenne de 2 gars par... Oh Équipe à terre, let's go, encore un kill Ça fait une moyenne de moins de deux gars par team, c'est plutôt pas mal. Ouais, y'a du, du heal, là. On va s'envoyer un peu de heal. Adrénaline, hop. Oh On a des... Regardez, et là, j'ai du streak. Là, j'ai pouvoir streak. Je vais streak là-bas, regardez. Hop. Et regardez sur la mini -map, je vois effectivement les, les points rouges. Oh Oh Je l'ai mis pas bien. Allez, oh, nique ta mère Wouh! On est bien. Roux. Je me remets une plaque. Attention. 6 kills, les gars. 6 kills! Je suis bien. J'ai encore de quoi mettre des plaques. Il reste 7 équipes, 14 personnes. Ça va être plusieurs 1v2. Ça va être que des 1v2. Ok, il y en a un au fond là, je le vois. Il y en aura sûrement un aussi à ma gauche. On va sûrement attendre que le gaz arrive doucement. Ah, c'est une Ramset. Ramset en or. Elle aura quelque chose en plus, sûrement. Oh! Vous avez vu? Là Juste là. Nouvelle zone. On va camper un petit peu. Vous m'en voulez pas. Hein. Oh, regarde. il y a des types là-bas. Un à terre Un à terre Oh non Oh il m'a mis pas bien C'est bon On s'est remis à 100% Il va heal son pote Ok c'est bon J'ai validé le kill Il va rester Allez Encore une équipe éliminée mes frères Allez on va avancer un petit peu on n'a pas le choix. La zone avance, la zone progresse. J'ai des balles, je vais voir si je peux essayer d'aller prendre un peu de loot. Je sais que c'est très risqué ce que je fais, mais je compte sur le fait qu'il se tape là-bas. Oh, 5 plaques d'armure, super. Ok, tac, tac, tac. Allez, on se casse. Oh. Lui, il est dans la zone. La zone va le frapper super fort. Ah, oh, putain de merde. Oh là là, je suis mort. Je suis mort, la team. Oh, je suis pas bien Oh C'est bon Oh Oh 9 kills Je me suis remis full shield, je l'ai tué lui là-bas à gauche. Ok, il a plus de shield, et il y a son pote de sniper derrière. Et il y en a un devant moi aussi, je suis mort. Là, je suis mort de chez mort les gars. Ok, à terre. Et il y a son pote de derrière Encore Let's go Série de 10 Et il me tire en face. Il me tire en face Là il reste... Ah je suis le dernier Il reste 3 personnes, je suis en 1v2 Oh je suis en 1v2 face au 2 de... là Oh ça va être chaud oh. Ok il a plus de shield Ok, l'autre il va perdre beaucoup de vie Ok, je vais me concentrer NON oh, Putain J'ai le sang. V3 long, putain C'était tellement beau Putain les gars Et là c'est juste aussi parce que j'étais pas du bon Du coup du bon côté de la zone si j'avais le rocher Derrière me. Le sub mais voilà Voilà ce que c'est warzone Une partie de malade J'ai kiffé plus de 10 kills J'espère aussi que vous l'avez vécu comme moi dans la vidéo, je ne m'attendais pas à faire aussi bien Sur mon premier record J'espère que vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu Si vous avez kiffé, et je vous dis à la prochaine les amis Bisous